Waouh mais c'est super génial Internet Bowser qui est devenu maintenant une princesse Waouh c'est incroyable et en plus ça s'appelle Bowser, elle est vraiment bonne et tout, franchement un vrai délice Et franchement, c'est incroyable ce que fait Internet Et toi qu'est-ce que t'en penses Hugo C'est une mauvaise idée. pourquoi C'est une bonne idée C'est quand même une princesse C'est pas une princesse... C'est un roi... Bah non c'est une fille quand même C'est le roi Bowser... Et alors Qu'est-ce qu'on s'en fout C'est quand même une fille Non... Mais Max bah, qu'il a un truc sur sa tête permet pour devenir une fille. Et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout Non, on s'en fout pas. Car le problème, c'est que cette couronne va rendre fou Internet. Bowser, croix et enfin, change. Bah alors, ils sont tous mignonnes quand même, et en plus, on peut faire sur plusieurs personnages. Tu t'en rends compte pas les dégâts qu'on peut avoir bah, ben quoi C'est juste un défi, de toute façon. Ce n'est pas des filles, je t'ai dit. Ce sont des mâles. Ouais, mais bon, il y a de l'humour et tout, etc. Donc, bon, voilà, ça change pas grand chose, hein. Ça veut dire qu'Internet va forcément foncer dessus sur ce personnage, rendant des choses dégueulasses, horribles, catastrophiques, et voire même impossibles, sauf que Internet peut le faire, alors bon. Et alors, quel est le problème, alors Le problème, c'est que c'est pire qu'un trap. Cette couronne peut transformer n'importe quel personnage masculin en féminin, alors que de base, ce pouvoir permet juste de transformer Taudette en biche. Horrible. Du coup, des gens se masturbent sur ces choses gays. Euh, ouais, Pourquoi tu te plains Tu te rappelles du gag avec le mec qui parlait d'un taille il y a 9 mois Eh ben, je l'ai vu. Et j'ai fait comme tout le monde. De toute façon, le meilleur meme de l'année, c'est panko 4. Allez vous faire foutre ou cœur. Juste une question, les gens. Euh, Est-ce qu'il y a encore des gens qui rigolent avec ce même-là euh, parce que si vous voulez je peux participer au même principe et je peux vous mettre ça hein.